Donc la problématique d'Arondor a été un fort besoin en recrutement de profils IT, euh, notamment sur des profils de concepteurs, développeurs, Java J2E et euh, plus particulièrement sur nos métiers de l'ECM. Le secteur IT aujourd'hui souffre de pénuries de profils IT, que ce soit dans le développement ou dans l'infrastructure. Aujourd'hui, le système de la POE permet de recruter des demandeurs d'emploi en CDI. Ces talents sont formés aux besoins spécifiques d'Arondor. Nous avons choisi du groupe puisque nous travaillons avec eux depuis 4 ans, notamment sur des formations IT. Donc c'est eux qui nous ont parlé de ce dispositif de PEE et qui nous ont dit qu'on pouvait l'adapter au métier d'arrondor. Ce sont les métiers de la gestion électronique de documents. Alors aujourd'hui, groupe a formé plus de 800 demandeurs d'emploi, tous Bac plus 2 à Bac plus 5 en termes de qualification, qui ont bénéficié de l'accompagnement des d'Edugroup via justement les PEE. Nos principaux clients sont des grandes ESN ou des sociétés de services qui font appel à nous sur les domaines suivants, infrastructure, développement et méthodologie. Tout d'abord, Arondor a défini le profil souhaité. Ce profil a été envoyé au pôle emploi pour la recherche des candidatures. Une fois les candidatures reçues et du groupe, aide à la sélection des candidats et les forme pendant 57 jours. Et en termes de dispositifs d'accompagnement de formation, nous avons mis en œuvre conjointement avec Arondor le parcours spécifique sur mesure avec un formateur pendant 57 jours dans nos locaux de formation avec des supports de cours, du MOOC et de l'e-learning. Nous avons pu recruter 8 personnes sur 12 stagiaires que nous avons formés. Ça a été extrêmement positif. Nous allons certainement retenter cette expérience dès l'année prochaine, toujours accompagnée d'EduGroupe. Nous avons été très bien conseillés par Edugroup pour cette formation. Nous allons simplement cibler un petit peu mieux la prochaine formation, notamment sur les métiers de la dématérialisation de documents, du RPA et de la GED. Et bien, après 4 ans d'études en informatique, j'ai voulu euh, intégrer le milieu professionnel et euh, j'avais fait un stage euh, dans le domaine de la dématérialisation et ça m'avait beaucoup plu. Donc euh, mon conseiller pour l'emploi m'a proposé une formation alliant Java J2E et euh, les outils de la dématérialisation pour une finalité d'embauche. Grâce à cette formation, euh, j'ai pu me perfectionner dans la programmation Java, mais j'ai aussi pu découvrir les outils de la RPA et de la GED. Aujourd'hui, j'ai intégré l'équipe GED d'Arondor en tant que concepteur-développeur. Et actuellement, je travaille sur un projet de dématérialisation pour le compte d'un client.